Le portail documentaire vous permet depuis n'importe quel ordinateur de vous connecter à des ressources en ligne de l'université haute Alsace. Il vous donne accès aux outils de recherche et documents électroniques proposés par la bibliothèque. Cet accès distant est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Il nécessite simplement d'avoir une connexion Internet et vos identifiants UHA. En pratique, vous allez sur le portail des bibliothèques universitaires et vous vous connectez à votre compte via cet onglet. Vous saisissez vos identifiants universitaires, vous accédez à un profil personnalisé qui regroupe une sélection de ressources en fonction de votre domaine disciplinaire. Aussi, pour consulter les ressources accessibles en ligne, rendez-vous sur le catalogue. L'accès distant vous permet de consulter en ligne un large choix de documents tels que les e-books, les revues électroniques, les bases de données payantes et les travaux universitaires, avec les rapports de stage, les mémoires et les thèses. Cette présentation est à présent terminée. En cas de besoin, contactez-nous.